Salut à tous les amis, c'est Val et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Alors oui je sais, on a déjà abordé Assassin's Creed Ragnarok dans une précédente vidéo qui d'ailleurs vous a beaucoup plu, où je faisais le point sur les rumeurs qui existent depuis déjà plusieurs mois. Mais ces nouvelles informations rejoignent plusieurs choses que je vous ai dit dans la précédente vidéo et je les trouve vraiment crédibles et fiables. Et puis j'avais tout simplement envie de vous en parler. Bref, voici les nouvelles informations que l'on a sur le prochain Assassin's Creed intitulé Ragnarok. Il se déroulera durant l'ère viking, pendant la première invasion et les premiers raids de l'Angleterre par les vikings au 9e siècle. Il serait révélé durant l'événement PlayStation de février, et bordel de merde je peux vous dire que j'ai hâte. La carte sera composée de la Scandinavie, région historique comprenant la Norvège, la Suède et le Danemark, ainsi qu'une partie de l'Angleterre avec Londres comme île principale du jeu. Et pourquoi pas aussi l'Islande comme dans la série Vikings, oui bon ok j'arrête avec ça. On aura le choix entre jouer une femme ou un homme, mais ça n'aura aucune conséquence sur le scénario et l'histoire sera la même. Le héros s'appellera Yora et il deviendrait assassin en Angleterre et retournerait plus tard en Scandinavie. Il participera au premier raid de l'Angleterre par les Vikings en 793 avec le pillage de l'abbaye de Lindisfarne. D'ailleurs, ce serait le début du jeu. Je vais encore vous parler de la série Vikings, je pense que vous allez en avoir marre, mais la série commence juste avant ce premier raid de l'Angleterre par les Vikings et couvre cette large période historique. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette période et découvrir une série diaboliquement stylée sur les Vikings, allez la voir. Bon ok, promis j'arrête, mais juste pour cette vidéo. Si jusqu'ici la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et à nous lâcher un petit like, à nous suivre également sur les réseaux sociaux on est beaucoup présent et très actif sur Instagram et Twitter et on poste de nouvelles choses régulièrement dessus. Apparemment, Yora aura un lien puissant avec Odin ou Odin, un des plus célèbres dieux de la mythologie viking. Au cours du jeu, Yora aurait de nombreuses visions d'Odin et aussi d'Asgard, d'Igdrasil et ses royaumes. Et évidemment, tout ça fera référence à la première civilisation ou Izu, comme vous préférez. Au niveau du gameplay et du style de combat, le bouclier fera son grand retour avec la présence d'armes lourdes telles que les haches et les épées longues pour un style bien bourrin. Il y aura encore des capacités surnaturelles comme dans Odyssey. Bon, normalement, il y a la capuche et la lame secrète, donc pas de panique, on pourra jouer discrétion. Le côté naval sera là pour l'exploration. Les développeurs voulant encourager le joueur à découvrir de nouvelles choses et à explorer et c'est d'ailleurs le cœur même de l'esprit viking. Parce que non, c'est pas juste des gros bourrins barbus avec des haches. Il y aura de grandes batailles dans le même style qu'Assassin's Creed Odyssey, vous pourrez attaquer et conquérir des territoires, mais il faudra les défendre car elles pourront être attaquées. Le jeu sera toujours un RPG avec des choix. Je sais que certains ne sont pas enchantés de cette nouvelle et je vous comprends. Espérons juste que ce soit une réussite. On pourra recruter des PS pour faire partie de la confrérie, un peu comme dans Assassin's Creed Brotherhood et Révélation. Et oui, on jouera un assassin. Autre chose que je trouve vraiment cool, l'aigle tel qu'on l'a connu dans Origins et Odyssey sera remplacé par un corbeau. Ça colle vraiment avec le thème du jeu et la mythologie, le corbeau faisant évidemment référence au dieu Odin. Enfin, dernière info, et ça spoil un peu le DLC de l'Atlantide sur Assassin's Creed Odyssey, si vous n'y avez pas joué, je vous invite à vous rendre à ce timecode pour éviter d'être spoilé. Il y aura serait un ancêtre de Soberg capturé par les assassins modernes à la la fin du DLC d'Assassin's Creed Odyssey. Ayant lui-même des origines nordiques, ça colle parfaitement. Des anciens personnages du présent feront leur retour. On peut imaginer Sean, Rebecca ou encore William Miles. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces nouvelles informations. Personnellement, je trouve ça logique et vraiment crédible et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus mais il faudra un peu de patience. Et vous, êtes-vous content de ces nouvelles informations Je vous invite à y répondre dans le sondage qui s'affiche juste en haut de votre écran. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à discuter de ces nouvelles informations dans les commentaires. Moi je vous dis salut à tous, paix et sérénité.